What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement ma bien sur pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Juste avant que la vidéo commence les amis, je voulais vous remercier pour les 29 000 abonnés, les amis plus que euh, 1000 abonnés et on est aux 30 000 abonnés, ce qui est un chiffre énorme selon moi, 30 000 abonnés c'est quand même énorme les amis, on est à la dernière ligne droite donc vraiment merci à tout le monde qui est abonné à ma chaîne YouTube et puis aussi je voulais vous dire que cette vidéo-ci c'est vraiment une des vidéos les plus drôles que j'ai dirais de ma vie, sérieusement euh, on a ouvert les skill bags, j'ai eu des trucs incroyables, je vais vous laisser voir dans la vidéo les amis, je vais pas vous spoil, mais on a réussi à se faire du stuff de malade vous allez pouvoir voir à la fin de la vidéo euh, je vais vous faire un autre trop à la fin de la vidéo, mais je euh, j'ai juste que, en fait, dès que que j'ai commencé à faire le montage de la vidéo, j'ai vu que les séquences, j'avais des séquences que j'aurais dû mettre dans la première vidéo donc euh, des métiers que je trouvais en de mort et que j'étais vraiment content, c'était dans mon un live tard le soir, je pense qu'il était rendu genre 2h du matin chez vous 3h, et j'ai déc décidé de commencer un live et puis j'ai trouvé quelques minerais de, de, de métiers, donc je vais vous laisser sur les séquences là ensuite on va commencer sur le live qui a eu euh, qui a eu le 21, donc du, le, le, dans la nuit du 21, donc j'ai commencé mon live à, euh, à, à peu près à 3h du matin je crois chez vous euh, jusqu'à. Euh, ouais, donc voilà quoi. J'ai fait un live quand même de 4-5 heures. Donc, euh, si... on va voir ça. Euh, vous allez voir ça aussi ensuite. C'est là qu'on a eu plusieurs items. Bref, je ne pas vous spoil. Je vous laisse sur la vidéo. Merci à tous encore pour le support. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, les amis. Laissez un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, il y a peut-être un concours pour gagner une Space Blade à la fin. Bisous, bisous. Oh là là, là les amis, on y va pour un autre Space, le quatrième. Donc là on devrait être bon normalement Oui c'est bon on a tout ce qu'il nous faut Donc c'est parti pour notre quatrième space les amis On va avoir des bottes en space plutôt cool pour euh, un début de version en fait, tu Let's go on va, euh, on va dans nos quatre. Comme j'ai dit, comme mon ami dit, on va peut-être les économiser, voir combien je vais avoir ce soir. Mais juste avant que avant que la vidéo se termine, on va prendre la décision de voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va y aller pour des butt space Est-ce qu'on va y aller pour un plastron Ou peut-être un casse même Je sais pas. On va voir après les amis. Pour l'instant, let's go, on continue à farmer. Mettez. Yes y a tu d'autres J'avoue, ferme Ok, vous êtes vraiment cool les gars, merci. Oh, Tidex, merci pour tes 4 pépites, tes joints, ça fait super plaisir Oh Tu T'es trop aimable, Malfox. Oh, un autre mété J'ai un autre mété J'ai un autre mété What the fuck J'ai un autre mété What the fuck What the fuck Merci, Malfox. Malfox, tiens. Malfox, tiens, tiens, tiens, Malfox, ça, c'est mieux. Ça va aller plus vite, c'est une pharmax, ça mine le tout, tout tout tout, en fait. What okay, the merci. fuck, les gars. Un autre métier. Merci, Malfox, de m'avoir tp gros. What Écoutez, the fuck, oui. gros. What Bon. On va euh, faire cuire. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste... Il nous reste euh, on va avoir besoin de ça trois fois. Et on aura besoin de ça deux fois. Euh, et on aura besoin de une mété. Ok, parfait. Il va nous en rester un à cuire. On va pouvoir créer un autre space. On en aura un cinquième... Attendez. Ouais, un cinquième space. On a aussi quatre pépites. Je sais pas de quoi ça va me servir, de quatre pépites, vraiment. Mais... Pour les potions. Ouais, mais ça va pas servir à grand chose en fait. Je pense que je devrais. Est-ce que je devrais les vendre les pépites hey, Quoi bon. a passé un space oh en Non, bon. non. Personne qui m'a passé de space. Une pièce à spawner, merci gros. Ok, attends, je prends ma mété, j'ai mes TP. TPA Malfox. Ah. Non, me dis pas qu'il a vraiment mis des commentaires. Ils ont vraiment mis des commentaires sur tes vidéos je sais pas, le mec il a dit je des commandes. Oh. Attends. Il y a de l'or, merci. Vas-y prends le mec. Oh, t'es trop drôle, Malfox. Ouais, c est... C est... C est... Tu les as surtout pas placés là, hein. Je suis trop fun, quoi. Allez, Malfox, j'ai eu de la merde, oh c'est de ta il faute. C'est la dernière séquence, j'ai oublié de te dire, ouais, je... mais euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup à la personne qui m'a donné la pièce à spawner c'est gentil. Merci aussi à Skarmor pour la pièce anti stage, j'avais peut-être pas remercié, mais merci beaucoup les amis, ça fait super plaisir. Alex. Yop les gars, donc euh, j'aime de faire un échange avec, euh, comment il s'appelle, euh, Toulouse, ainsi qu'un euh, autre gars pour du euh, space. Donc euh, j'ai eu un space et une mété en plus. Donc une mété il m'a aussi donné trois titas, donc on a un peu plus de titas. Donc là, euh, il me reste encore un PB exactement. Euh, donc je vais essayer d'avoir euh, un autre, euh, j'espère que... Ton rendu fini vu que tu viens de mettre la vidéo en ligne. Ouais. Donc, euh, c'est parce que les gens, ils veulent que je vienne de mettre la, une vidéo en ligne. Et les gens, ils veulent que j'aille faire un live sur ce qui est pépé. Mais il me reste un PB donc je vais se trouver une autre personne. Et puis, en espérant qu'on aille... Euh... Mais là, normalement, j'ai assez. Je vais le faire cuire. Attends, je vais juste regarder s'il n'y a pas personne autour de nous. Non, c'est bon. Ok, je vais faire cuire alors. et La mettez. Et euh, on va avoir un autre space en plus, les gars. Hein. On va faire... Euh... Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre dans, dans, dans le truc, ça? Tiens. Nickel, on a le mété. Slash craft. Ça va juste nous prendre. Hoppalaï, ça va nous prendre du Sénalium. C'est trois Sénat. Deux, euh, deux trucs comme ça. Et trois trucs comme ça. Hop là. 1, 2, 3. Voilà. Nickel. Je vais faire aussi mes euh, mes Tita comme ça. Je pourrais peut-être commencer à me faire un full stuff Tita. Ça pourrait être utile. Voilà. Un space en plus. On a 8 space, les amis. Donc on a un plastron space Je vais crafter directement le plastron Parce que c'est une des pièces les plus difficiles à obtenir Et voilà le space plate est obtenu les amis C'est parti pour créer notre full space Donc maintenant 4 space pour les bottes 5 euh, space pour le casque Et 7 space pour les pantalons Je vais y aller avec les pantalons en premier parce que je pense que Les, les, les deux autres ça va être plus rapide après Qu'est-ce qui est plus difficile en premier on devrait le faire en avant Comme ça ben on traîne pas de l'arrière quoi Donc let's go c'est parti mes amis de l'internet On fait cuire tout ça Je vais faire que tout mes minerais je vais continuer à farmer aussi la monnaie Je vous reprends euh, après mon live Ou durant mon live je vais peut-être faire des séquences A tout de suite Ouais les gars je viens de faire un échange avec MoshWog. Donc euh, je t'ai bien envoyé merci beau gosse Donc un space en plus Donc il nous en manque encore 6 pour les plus les jambières, je continue à farmer les amis, là j'ai plus de points boutique, donc euh, c'est chaud quoi, j'ai plus de points boutique, ça va être un peu difficile, peut-être que je pourrais il va falloir que je continue de seminer mais de toute façon on va commencer à créer euh, une base et tout avec les amis, je vais aussi farmer la thune, vu qu'on a besoin d'argent les amis dans à la vie tous les jours pour acheter du pain et tout, donc euh, voilà quoi, vous comprenez Et puis euh, mi Seconds qui va venir miner avec moi, donc ça va aller beaucoup plus vite, on va être deux à miner en espérant pouvoir obtenir beaucoup plus euh, de stuff, donc je vous reprends dès que j'ai trouvé euh, d'autres spaces ou euh, quelque chose d'autre. A tout de suite C'est pour le nul, gros. on les ouvre tous, on les ouvre tous. Vous êtes prêts Ok, j'ouvre mon premier. Un arc en un scénalium, très fort. T'as quoi toi à Ghost C'est okay. a... quoi ce gars c'est quoi ce gars 5 pupilles de space déjà, ok J'ai eu 16 TNT Un arc anti Tita Oh putain Une épée anti Tita ça c'est bon, j'ai eu l'épée anti Ça je vais la mettre dans mon arches direct, ça c'est bon Ok 3 joueurs enchantés, ça c'est bon Non J'ai eu un arc en truc J'ai eu un autre arc 12 ah, bon blocs d'XP ah, DES PANTALONS SPACE J'ai eu un space J'ai eu le space J'ai le, le full space J'ai le full space les gars J'ai le full space, what the fuck What the fuck What the fuck J'ai full space, les gars. What the fuck, les gars What the fuck Les gars, what the fuck What the fuck C'est Franck il l'a pas eu. C'est il l'a pas eu. C'est grâce à ma présence. What the fuck, les gars What the fuck je te dis tu devrais... What the fuck Go sur mon live. What the fuck What the fuck <rire> What the fuck, les gars What the fuck La vie de ma mère Il y a une gars à tuer. Non, je peux pas, je suis pas stuff. C'est qui qui veut tuer, mec toi. Euh, what the, key, what le le the bien fuck Gros je, je crois que j'ai réveillé ma mère, les gars. Je crois que j'ai réveillé ma mère. Il est 5 h du matin, ici, gros. What the fuck What J'ai été déconnecté pour Proxy. Buddy, join your channel. What the fuck les gars, on a le full space! Non, j'ai été déco pour proxy! What the fuck! What the fuck les gars! On a eu. On a eu un skill bag les gars! On a eu. What? On a eu dans un skill bag Oh my god! Let's go! Pom cheat 64 de psy! 24 grammes de cannabis, ça c'est bon pour faire un chant! 64 flèches enchantées! Un arc en sénat. 4 tickets de random TP, 16 random morts, ça c'est bon. 2 bananes de rite, c'est bon aussi. Des joints c'est bon aussi. Oh, 32 random morts, 32 random morts, ça c'est super bon. Ok, 64 flèches. What the fuck, les gars, on a trop de chat. J'ai pas vu ce que j'ai gagné. 7 skill bags. Tiens, ouvre les en faisant 3, j'en ouvre 3. Vas-y. 3 derniers, t'es prêt Le premier, j'ai ouais. eu des joints, toi Du random, tiens. Oh, t'as eu des... Genre, t'as eu du random Ouais. Nice! Allez, deuxième, t'es prêt? Ouais, juin. 3 juin. T'as eu des Ouais, c'est nul ça. Et le dernier, j'ai eu 8. Huit... Oh! 8 fours en urite! 8 fours en urite, ça c'est bon, ça c'est bon, parce qu'on en aura besoin. Nice! What the fuck, les gars? On a complété le full space. Genre, viens pas que j'ai eu des bières en. Oh. What the Gros, j'entends ma mère se réveiller, je suis dans la merde, allez salut. Donc les gars dans les Reines de Mort j'ai eu deux métiers. Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va farmer la Space Blade en fait. Comme ça on aura le full complet euh, Space Blade et tout. Euh, on va être les premiers je crois avoir le full complet. Je pense qu'il y a déjà un autre gars qui a eu le full space, mais ouais, pas avec la Space Blade. Donc j'aurai le complet. Il faut savoir aussi que j'ai pas, euh, j'ai juste les bots que j'ai acheté à un membre de ma faction. Euh, mais sinon le reste c'est tout, j'ai tout, euh, tout farmé la plupart en live Si vous voulez voir comment j'ai fait les gars c'est très simple il Les rédivisions de mes lives disponibles sur ma chaîne YouTube Donc vous pouvez aller voir directement Donc on aura le heal stick, le heal stick ça prend du, ça prend du space ou pas Euh non c'est du gita, c'est de la merde C'est pas Ouais ça coûte 15... la loupe en space Gros j'ai envie... envie de te dire qu'on fait aussi la loupe en space gros On fait tous les items en space gros La loupe, la space blade Ouais une... Eh! Hey, je me suis fait trouver! Non! Barto, Barto, Barto! Je l'ai dessus, je l'ai dessus, je l'ai dessus, je l'ai dessus! Ça tourne mal! Je crois je crois qu'il <rire> What the fuck! Faut le mettre en ennemi! Claim, claim! Les gars, claim! Si, avez... oui. il l'a déjà claim! Il l'a déjà claim! Bah, il recule, il recule! Oh putain, c'est flash spawn! Aïkunz! Aïkunz! Je sais pas quoi. Ouais t'inquiète t'inquiète moi je suis pas en danger là Et t'as en plus t'as deux métiers sur toi je crois Ouais je suis pas en danger là J'ai juste perdu mon charbon putain Attention Oh t'imagines si je mourrais je, je, je, je suis parti je suis parti Oh putain bon, euh, C'est quoi, quoi es que j'ai besoin épée, euh, Ouais désolé gros bon. J'ai besoin de Tita, j'ai besoin de ça et de ça C'est bon, on va y aller, on fait le... Ça va nous prendre une autre métier, donc on va continuer à farmer les gars, on va avoir la, le truc en space, on aura tous les items en space du serveur quoi. Ça, ça va être énorme, ah, T'es bon, oh. mort, Volkin Non, non, non, non, j'ai retenu, c'était 20 mois. il est juste devant moi le gars. Ok, nickel. Euh, et pour faire un space stick, c'est quoi que ça prend C'est un bâton normal, non Normalement. Euh... Je crois, non, je sais pas c'est spaces... space... Ouais, c'est bon, je l'ai. Et là, ça nous prend encore euh, ça, voilà. On a la Space Blade maintenant. Il nous manque juste la loupe. Il nous manque juste la loupe. Et c'est bon, on a tous les items en space après. Il faut juste un space en plus. J'ai 5 pipites. Oh, attends. Il y a peut-être des gens qui ont des pipites. pépites, Ok, 5-5. Je t'avais passé 5. Ouais, sais. justement. As eu dans tes, on a eu dans les, dans les skills. De space. Il y, ouais, y en a. Space. Space. Et il nous en manque. Gros, il nous manque une pipite et on l'a. Si vous avez une pépite, les gars, je l'achète à 1200. Hein, ou même 2000. Une pépite, euh, si vous avez une pépite space, mettez euh, 3, euh, 2000 HDV maintenant. Euh, J'achète à 2000 la pépite space, gros. On aura tout, tous, tout les items space, gros. S'il y a quelqu'un qui le fait, on a tous les items space. Sinon, faudra farmer un peu, hein, pour avoir un autre métier. Mais sinon, ça, va, ça devrait se faire. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a une pépite, c'est sûr. Dans tous les serveurs, il y a quelqu'un qui a bien de pépite, gros. Oui. Ça vaut 1000 une pépite, je l'achète à 2000, gars. Gros, la skill PKX, c'est vrai, les gens ils disent la skill PKX. C'est vrai, on n'a pas la skill PKX, c'est vrai. Dans tous les cas, il faudra faut continuer à farmer. Vous avez raison, les gars. Ouais, ben, bah, je l'ai déjà, j'ai acheté. Il y a un gars qui m'a fait un saison d'une pépite et je lui ai payé, comme ça au moins c'est fait. On a un space en plus. Maintenant, ça nous prend 2 titans pour faire le bâton titan. Il quelqu'un ici peut m'envoyer 1000 de monnaie, s'il vous plaît. Ouais, t'as besoin pour, je te l'envoie si tu veux. C'est Un autre bâton et la loupe, comme ça. Voilà, on a la loupe en space. Maintenant, plus que la skill pikax donc c'est 4 space encore, je crois. Non, c'est combien la skill? Je suis pas sûr. La skill c'est 4 space. Skill... Vicious. Ouais, ouais t'as raison. C'est 4 base parce que c'est 2 bâtons. C'est vrai. Donc, euh, faut farmer encore 4 métés et on pourrait y aller. Moi, je t'envoie 1000 débennés. Base, saucisson, 1000. Euh, Tiens. Pioche, euh... Bon, les gars, euh, Jordanus m'a acheté 6 euh, skill bags. J'ai pas Rick, ré... Mais dans la décision de mon live, vous allez pouvoir voir, on a eu une épée en mété et euh, une mété, Donc, on a exactement assez pour faire notre, euh, notre skill pickaxe. Faudra juste que je forme... Non, mais en fait, on a tout, je crois. Ouais, on a tout. Même les scénages, je crois qu'on a. Ouais, on a tout. On va pouvoir le crafter. Ouais, on aura tout, tout, tout, les gars. 1, 2, 3. Non, j'ai tout, j'ai tout, t'inquiète. Okay. Voilà. C'est bientôt, bientôt la fin de la vidéo, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. <rire> What the fuck, les gars. 1, 2, j'ai comme ça, je crois. Non, Fais ton intro -là. non je, suis, je suis pas capable, gros. Bon Bon bah il faut quand même encore miner un peu. Il faut que je trouve euh, du diamant et euh, du fer. Ok les gars, mon four il était juste là, vous vous souvenez mon four était juste là, je mine, j'ai déjà du diamant. Allez, easy, c'était T'inquiète j'ai déjà le diamant, il faut juste que je trouve du fer, mais je vais le, je vais le farmer moi-même, t'inquiète. je euh, Non, non t'inquiète gros. C'est Ouais c'est vrai, je devrais peut-être que je me fasse trouver. J'ai deux fers. J'ai 14 fers là. Euh, tu ou de de faire aussi, non, attends, attends, attends, les gars, je vais juste ouais, trouver le fer moi-même. Je suis un bon garçon, gros. Je vais trouver du fer avec les moi C'est quoi ton pseudo TP à Schutz. Attends, shoot aussi, il a des pas. Moi, je dis gobi seconds versus Smith Dédicace à moi, Icons Et si tu te donné une mété, Dédicace à toi, Aikubo. Maintenant, elle est où ma mété Elle est où ma mété Allez, bisous. Dédicace à moi et soucis. Sur te... bah, bah voilà, je l'ai fait la dédicace gros, dédicace à Kubo maintenant, ma, su... bah, ma... ma truc il est où Allez, bisous bisous. Je suis bien connecté, J'ai mais... 20, <rire> space, 1.50 pb, c'est chaud quand même. Oh, je n'ai pas eu rien pour toi, désolé gros. Désolé, c'est qui qui est C'est quoi ton pseudo C'est C'est quoi ton pseudo j'ai écrit un message. Alors moi MP, je vois pas, j'arrive pas à comprendre. Ah, Neda, ok. Je suis fier de toi. C'est le premier youtubeur qui a réussi à prononcer mon pseudo. De rien, gros. Ça, ça, fait... ça vient du cœur. Parce que c'est le premier youtubeur qui essaie, gros. Oh Oh Oh le mal, gros. What the fuck Pourquoi il a fait ça, gros Ça c'est pas gentil, gros. J'avoue, ça c'était pas gentil, gros. J'ai 34 paires, t'en as besoin Non, c'est bon, j'en ai 11 sur moi. On va faire queue gros. T'es prêt Tu vas assister avec moi en live, gros. T'es prêt T'es prêt, gros? On fait cuire notre fer, les gars. Puis on aura la putain de skill PK. T'es oh, prêt? T'es prêt, gros? Je tape la skill PK. T'es prêt, gros? T'es prêt? Vas-y, vas-y, vas-y. Gros, t'es prêt? T'es sûr que t'es prêt, gros? Voilà. On a tous les items space, gros. Voilà, ils sont tous là, les amis. C'est complété, gros. What the fuck? Ça nous a repris à peu près 24 heures avec l'aide de les membres de ma fac. Donc merci à vous les gars. Merci à tout le monde qui est dans le channel. Pourquoi t'es pas dans la faction toi en F-show fait, la... oui. Neda. En fait t'es notre ennemi. Ouais t'es notre ennemi. C'est bon je te banne. Bon tu peux garder le fer que je te donne. Tu peux garder le diamant, tu peux garder tout ça. Enfin en fait tu peux tout garder ce que j'ai sur moi sauf ma pioche. Merci. merci. Cadeau je suis trop content je t'ai fait euh, des cadeaux. Bon, T'as vu ça Ouais, je vais te recruter, je vais te recruter vu que t'es mignon Allez, bisous, et voilà les amis Ce que ça donne, le full space, on est full space Les amis, et en plus, on est le, la première Personne sur le serveur à avoir tous les items space Donc j'ai la space blade, la space loop La skill pickaxe, et le heal stick Mais c'est pas vraiment space, c'est juste que c'est cool, parce que je trouve Que la, te la texture est vraiment cool, c'est un tita, Donc euh, c'est vraiment vraiment cool Et euh, voilà, on a le full space, là vous allez me dire Ouais, la texture elle est vraiment bizarre les amis, oui, parce qu'ils ont mis Un nouveau truc sur cette version-ci euh, Si je me regarde bien ici, c'est dans les euh, Paramètres graphiques, non c'était dans des options de contrôle, paramètres de jeu, les armes, Space Armor On Off, en gros faut redémarrer notre launcher, mais en gros, euh, ils ont des textures spéciales, des modélisations 3D, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est quand même plutôt cool, donc moi je l'ai laissé allumé, pourquoi, pas pour, tu sais, je veux dire, mettre à jour plus tard, tu vois, euh, mais euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vraiment stylé, euh, donc, on a eu euh, ça grâce à Jordanos et FBL, donc c'est des gens qui m'ont donné des points boutique, euh, avec les points boutique j'ai réussi à acheter les bots, donc FBL m'a donné 5 points boutique, j'ai acheté les bots à 4.50 à euh, Ghost of PP, un membre de ma faction, ensuite qu'est-ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai ouvert des skill bags avec les PB que Jordanos m'a donné et j'ai eu euh, le pantalon en space, le plastron je l'avais avant la vidéo, si vous vous souvenez au début de vidéo on a crafté le plastron, et euh, le casque je l'ai eu avec ben, un, des, un des space je l'ai acheté et les Space, je les ai eu avec des métées que j'avais euh, trouvé dans les reines de mort. Donc voilà, si vous voulez voir tout, tout, tout, tout, tout ce qui s'est euh, passé, vous pouvez voir aussi. Euh, je voulais aussi remercier Snowtix qui m'a donné aussi des PB. Il m'a donné 1.50 PB. Euh, donc voilà, ça m'a aidé. Tout, toutes les gens qui m'ont donné des PB, ça m'a vraiment aidé à acheter des skill bags, des trucs comme ça. On avait été chanceux dans les skill bags quand même. Parce qu'on a eu aussi euh, épée en mété. On a eu des creepers, comme vous voyez, la masse de creepers. On a eu euh, quand même pas mal de trucs. On a eu des joints, on a eu vraiment beaucoup de trucs et les plantitas et d'autres trucs euh, mais bon c'était vraiment cool donc en gros merci à tout le monde qui m'ont aidé euh, on a aussi eu comm commencé l'enchantement mais bon voilà pour ceux qui sont écoutés la vidéo jusqu'à la fin les amis je vais vous donner la space Blade, c'est très simple vous avez juste à commenter votre pseudo et euh, mettre un commentaire euh, gentil et like un truc euh, donc voilà, vous avez juste à mettre un like sur la vidéo, partager la vidéo, etc. Je vais vous faire gagner la Space Blade. Pourquoi je vous fais gagner la Space Blade C'est très simple parce que j'aime pas trop la texture de la Space Blade et puis j'aime pas trop PvP avec la Space Blade. Donc euh, je sais pas, je préfère utiliser une bonne vieille épée en mété qui c'est juste 0.50 de différence. Et puis voilà, j'ai déjà une épée en mété donc je vais la faire garder la Space Blade avec plaisir. La loupe, si vous voulez savoir, c'est quoi les amis Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se demander, c'est juste que en fait, c'est une nouvelle item qui sont sortis avec la V8 qui te permet de connaître la durabilité de ton ennemi. Donc tu cliques droit, moi je l'ai mis U3 et puis on a aussi notre Skill Pécax, Bon, la Skill Pécax, vous savez c'est quoi la skill Pécax, amis, vous êtes pas stupides. Donc, voilà, un gros merci à Furax, il vient tout juste de faire un don d'un euro sur mon live, ça fait super plaisir. Aussi, petit euh, truc, n'utilisez pas les heal sticks, ils ne fonctionnent pas, les amis. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo ou le live, n'utilisez pas les heal sticks, ils ne fonctionnent pas. J'en ai utilisé un et euh, j'ai ragé dans ma première vidéo, si vous l'avez pas vu. Allez la voir, sur ce, je vous aime, les amis, c'était icon et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao